Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Je partage avec vous une, une vision que j'ai eue et une direction prophétique qui me semble claire, aussi claire que la vision qui a fait irruption devant mes yeux, dans mon esprit, alors que j'étais en train de prier. Euh, D'un seul coup, une, un cheval est apparu. Un cheval fou, un cheval paniqué, est apparu dans mon esprit comme s'échappant d'une foule, comme s'échappant d'une multitude de peuples et de nations. Et ce cheval était rouge, rouge sang, rouge feu, d'une couleur euh, vraiment particulière, couleur entre le feu et la rouille. Et j'ai vu ce cheval paniquer, s'échapper. Il était seul, sans cavalier, sans, euh, sans équipement, sans sel, sans rien. Et lorsque cette vision s'est interrompue, le verset d'Apocalypse, chapitre 6, verset 4, est monté. Et un autre cheval, rouge feu, apparut. celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. » Et ce verset montait monté, et avec ce verset, une, une direction que je veux partager avec vous, une direction dans la prière, une direction prophétique, comme une espèce de boussole, une parole d'encouragement également dans les temps troublés dans lesquels nous sommes, où nous sommes en, plein, en pleine guerre et bruit de guerre, où nous avons l'impression d'être assis sur une marmite, euh, sur un bâton de dynamite et que tout peut prendre feu à l'échelle mondiale. Il y a le conflit Russie-Ukraine, il y a les différents protagonistes, les États-Unis, la Chine, il y a le bloc Moyen-Oriental, il y a l'Iran, il y a l'Europe, et nous sommes là en train de subir des remous. Euh, en France, nous sommes en train de faire face au dévoilement de la réalité, de, des limites, de tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent et de toutes les promesses que on fait les gouvernements qui se sont succédés. Nous sommes au, à la limite d'un grand dévoilement, d'un dévoilement, d'un rideau qui va tomber, sur tous les mensonges et surtout l'ivraie que l'ennemi a semé dans les nations. La situation globale n'est absolument pas encourageante. Et tout le monde pense, tout le monde craint, au fond de lui, à un grand conflit mondial. Et je voudrais vraiment encourager à commencer par le corps de Christ tous ceux et celles qui portent en eux l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. C'est-à-dire ceux qui portent en eux par son esprit le Seigneur Jésus-Christ. Ne cédons pas au catastrophisme ambiant, ne dévions pas dans un prophétisme apocalyptique avant le temps alors que nous sommes très proche de l'enlèvement, rappelons-nous que Dieu tient les temps dans sa main et que notre notion du temps peut être déviée. J'aimerais m'appuyer sur Apocalypse 6, verset 4, parce que l'Écriture nous enseigne. À la vue de ce cheval rouge, je me suis dit, c'est la guerre. Mais ce qui est important, c'est que le verset est venu appuyer l'image et que dans l'Écriture, il est marqué que celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Premièrement, ce n'est pas la guerre, c'est le pouvoir d'enlever la paix. Enlever la paix, c'est livrer l'homme à lui-même. Enlever la paix, Christ, notre paix, c'est un monde sans Christ. Je vous laisse. Poussez ces réflexions de votre côté avec l'esprit du Seigneur. Vous restez concentré sur la vision et ce que je dois vous partager dans cette vidéo. Enlever la paix fait qu'on laisse libre cours à la guerre, à l'homme naturel. Mais surtout, le pouvoir, ce pouvoir n'est pas donné au cheval. Ce n'est pas l'apparition du cheval qui déclenche la guerre. C'est celui qui le monte. C'est celui qui monte. C'est le cavalier du cheval rouge qui a le pouvoir d'enlever la paix. Et dans la vision, ce cheval part paniqué, apeuré, terrorisé. Il s'enfuit au milieu des nations. Il quitte le milieu des nations. Ce qui signifie, que je peux vous dire avec une grande assurance, que un grand, ce grand conflit mondial, ce peut-être dernier grand conflit mondial, n'est pas pour tout de suite. Peut-être qu'il est proche dans le temps, mais je crois que l'Éternel est en train d'agir par la prière de ses enfants, par la prière du corps de Christ, de ceux qui sont couverts par le sang de l'agneau. C'est pourquoi je vous invite à intercéder. Je crois que Dieu veut nous donner du temps, et par cette vision, nous signale qu'il va nous donner du temps pour cette dernière grande moisson, et que Dieu va faire descendre un grand réveil et sauver encore beaucoup d'âmes avant qu'un dernier conflit éclate. Voilà pourquoi je vous invite à prier et à intercéder. Si cette vision vous parle aussi, peut-être que vous l'avez reçue, peut-être que vous l'interprétez autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je veux vous inviter à prier pour que Dieu nous donne du temps. Et je crois que Dieu va nous donner du temps. Je crois que Dieu va décaler ce conflit. Je crois que Dieu va permettre l'ouverture plus large de la fenêtre de la grâce pour que plus puissent rentrer dans le royaume grâce à Jésus-Christ qui est la porte par laquelle passent les brebis. Donc, ne cédons pas au catastrophisme. Et je voudrais vous encourager à vraiment chercher la face du Seigneur, à vous éloigner de la guerre, et des bruits de guerre, et à chercher la face du Seigneur. Parce qu'il peut être très séducteur pour la chair de prophétiser ou d'annoncer, sans cesse, catastrophe sur catastrophe, sur catastrophe. Soyons attentifs et vigilants, et surtout, rappelons-nous que lorsque le Seigneur annonce un malheur, c'est pour que quelqu'un se tienne sur la brèche pour l'empêcher, pour que quelqu'un intercède pour que le malheur proclamé n'arrive pas, parce que Dieu ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Et c'est là le rôle prophétique de l'Église, c'est de pouvoir avertir les nations, mais aussi de pouvoir se tenir sur la brèche pour prier, pour tenir ferme et pour dire, Seigneur, fais grâce encore. Je veux donc... Par cette parole, vous vous encouragez, vous poussez à la paix parce que Christ est notre paix et à ce que cette paix demeure en nous, demeure en vous et sur le fondement de la paix qui a été établie par Christ à la croix, par la puissance de sa résurrection, nous puissions prier pour que la soif de sang des nations puisse trouver un ralentissement un décalage dans le temps. Le cavalier n'a pas été trouvé sur le cheval. Certains vont dire que le cavalier c'est les états unis d'autres que c'est Poutine, d'autres que c'est la Chine, d'autres que c'est l'Europe. Mais Dieu n'a pas placé encore, n'a pas permis encore au cavalier de prendre le cheval de la guerre. Que le Seigneur vous bénisse, Partagez cette vidéo autour de vous, vraiment partagez cette vidéo, que cette vidéo suscite intercession et prière, et que nous puissions témoigner du Seigneur dans la paix le plus longtemps possible. Que le Seigneur vous bénisse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse.